La présentation est faite, du coup je vais directement me lancer dans le sujet. Comment on crée un nouveau composant symphonie Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, euh, qui viennent me voir régulièrement, et puis aussi des discussions sur Twitter sur cette question. Et quelqu'un m'a suggéré un jour de faire ce sujet au forum, et je me suis dit, allons-y, on va voir si j'y arrive. C'est pas facile, c'est risqué de temps en temps, c'est glissant, mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Alors, un petit rappel pour mettre du contexte, vous le savez déjà tout ça, je pense, mais je pense que c'est toujours utile de poser les bases. Euh, Symfony, c'est quelque chose d'open source, c'est un projet open source en MIT, euh, qui a été publié en 2011. Je parle de Symfony V2, Symfony V1, c'est un autre projet. Donc pour moi, Symfony, celui dont on parle aujourd'hui, c'est 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans. C'est quelque chose qui sert à répondre à la problématique de du web, donc euh, des API aussi beaucoup aujourd'hui, mais des choses que les navigateurs vont afficher. Vous le savez déjà, c'est en PHP, vous le savez encore mieux. Euh, c'est euh, l'ensemble des composants les plus utilisés aujourd'hui dans l'écosystème PHP. Si vous regardez sur Packages, les paquets les plus téléchargés, c'est Symfony, parce que tout le monde utilise une brique Symfony dans un projet à un moment ou à un autre. Euh, c'est à peu près 4000 contributeurs uniques sur ces 10 années accumulées. On compte à peu près 500 contributeurs uniques chaque année, il y a pas mal de nouveaux entrants, et c'est comme ça qu'on en a 4000 aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose de, de significatif, et dont je suis fier, en termes pour la communauté, euh, de réussir à permettre à autant de personnes de contribuer sur du code. Là, je parle que du code, hein, parce qu'il y a encore d'autres contributeurs sur la doc. C'est 14 milliards de téléchargements cumulés à date. Donc, toute version confondue, tout composant confondu, on additionne tout ça. Ça fait un nombre qui ne représente pas grand chose, à part qu'on peut peut-être le comparer euh, à d'autres téléchargements dans l'écosystème. Et là, on se rend compte que ça fait beaucoup aussi... Euh, euh, voilà, donc ça veut dire que ça a de l'impact. C'est vraiment un des trucs qui est le plus significatif dans Symfony, c'est quand Symfony fait quelque chose, ça impacte beaucoup de monde. Et c'est aussi pour ça que ça crée des discussions, du coup. C'est 60 composants cœur, donc dans le monorepository github.com/symphonie/symphonie, où tout le code est euh, comité et où toutes les contributions se passent. Euh, tout ça ensuite est découpé en plein de petits morceaux automatiquement, qui sont autant de repositories indépendants les uns des autres que vous pouvez télécharger. Euh, et c'est aussi 200 packages. Euh, alors là, ça s'élargit un peu plus parce que j'ai mis, on peut compter les bridges. Il y a plein de bridges pour Notifier. On peut compter les polyfills, on peut compter, j'ai mis Twig aussi dans le 200. Euh, il y a plein de projets qui sont dans la galaxie, euh, le projet Symfony, mais qui ne sont pas dans le monorepo. Mais ça fait que nous, en tant que mainteneurs, euh, de, du projet Symfony, on a 200 packages à coordonner, euh, 200 releases à faire minimum tous les ans, euh, et plutôt le double en fait, et plutôt même encore plus, et voilà. Alors, une petite frise chronologique pour vous mettre les idées en place et puis pour poser le sujet. Euh, donc en, en 2011, Symfony arrive, et là, poum, y a plein de composants qui arrivent en même temps. Et tous ensemble, ils sont évidemment hérités de l'expérience de Symfony, hein, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un truc hyper euh, couplé euh, qui était Symfony 1, on se retrouve à avoir une approche par composants. On a plein de petits composants qui collectivement répondent aux problèmes du web, ou en tout cas au début, un début de réponse aux problèmes du web, qui est un début très sérieux. Et c'est grâce à ça que Symfony a commencé euh, euh, voilà son histoire, en tout cas la version 2. Moi je ne suis pas né dans l'écosystème dans Symfony à l'époque. Donc en 2011, c'est Fabien, William Durand et puis plein d'autres personnes. Hein. Là c'est juste ceux qui ont. En fait, ce que j'ai fait pour préparer cette con, c'est que j'ai pris tous les composants un par un, et j'ai regardé la pull request qui les a introduits. Et j'ai regardé qui était l'auteur, donc je cite les auteurs des personnes qui créent le composant. Évidemment, après, un composant, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a créé que l'historique des contributions euh, lui revient. Et bon, voilà. Bernard je sais que sur le composant forme, William Durand sur euh, je ne sais plus quel composant exactement, mais un des composants, et puis Fabien sur tous les autres, avec le travail de, de tout le monde et beaucoup d'aide. Alors, 2011. 2012, ça continue, on est encore en train d'améliorer les choses euh, sur les bases et sur les formulaires en particulier, et puis la sécurité, donc 2011, 2012, 2013, option Resolver, Stopwatch, ça, voilà, c'est pour faire une expérience de debugging sympathique. Donc on est vraiment en train de monter un framework et une expérience. À ce moment-là, je pense que la raison de l'existence des, des composants Symfony, bah, c'est juste qu'il faut bien, on a décidé de créer quelque chose, et puis il faut bien que ce quelque chose prenne corps. C'est tout simple, je pense que là-dessus, il n'y a pas matière à, à débat. Ensuite, moi, c'est à ce moment-là que j'arrive, 2014. Euh, donc, Fabien crée le composant A7, moi, je crée le composant Vardumper. C'est ma première contribution à Symfony significative. Euh, et j'arrive avec un composant que, euh, qui est du code, en fait, que j'ai réécrit de mon expérience passée. Parce que, en fait, je suis né avant Symfony, évidemment. Et, euh, et j'ai écrit du code avant. Et donc, dans cette expérience précédente, j'avais écrit un dumper. Et je l'ai montré à Fabien parce qu'il était là, et puis d'autres gens chez Asensio Labs où je voulais d'arriver, et puis on fait Ah, ça serait chouette qu'on ait ça dans Symfony. Donc j'ai tout réécrit, et voilà. Euh, Vardumper est arrivé, vous utilisez Dump aujourd'hui, et c'est le, le résultat de ce travail-là. 2015, Elda, Property Info, les polyphiles. Les polyphiles, c'est aussi quelque chose que j'apporte à l'époque, lié à mon travail sur Unicode, toujours dans ce, cette expérience précédente. Euh, donc il y avait une, un package qui s'appelait Patchwork UTF-8, euh, qui était mon expérience Unicode, un paquet très utilisé que j'ai découpé en deux. Un bout, c'est les polyphiles, et puis un autre bout, ça viendra sous la forme du composant string plus tard, il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a, a mis du temps à en faire un composant de ce code. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Sur ces slides, vous voyez, l'organisation, c'est la frise chronologique, les contributeurs qui ont amené des nouveaux composants, donc Fabien, moi, Charles pour le composant LDAP, Kevin, et puis Grégoire Pinault pour le composant Workflow. Euh, et puis sur euh, euh, la droite ici, vous avez des choses qui existent ou qui préexistent et qui couvrent des domaines similaires. C'est pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on crée un composant Symfony, il y a forcément quelqu'un qui a déjà travaillé sur un sujet similaire. Le quelqu'un, c'est moi dans certains cas, je vous ai dit Patchwork UTF-8, mais euh, c'est Raoul Frel pour Ladybug, qui lui avait fait aussi un dumper et qui était le truc utilisé à l'époque euh, pour dumper les choses de façon sympathique. Puis moi j'arrive, enfin euh, je ne connaissais pas Ladybug avec cette proposition, et puis on l'a intégré dans Symfony. Et aujourd'hui, euh, les debugs n'existent plus, et ils disent euh, utiliser Vardumper à la place. Euh, et quelque part, tant mieux, puisque ça permet d'accumuler une expérience sur un paquet que tout le monde utilise, et puis qui a l'air de bien marcher pour tout le monde. Euh, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Pareil pour le composant cache. Le composant cache, c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps avant de publier. Parce que depuis le début, dans une application web, il y a besoin d'un système de cache. On ne parle pas de cache HTTP, hein, on parle de cache applicatif, donc un cache storage. Et là, le cache, on savait que le PHP FIG était en train de travailler sur une PSR. On ne savait pas quand ils allaient la publier. Et fin 2014, ils publient cette PSR qu'on attendait depuis longtemps. Et donc, à ce moment-là, on publie le composant cache, parce que dans Symfony, de façon native, il y a plein de composants qui ont besoin de cache, et donc on a besoin d'un composant cache dans Symfony. Donc le voilà, le composant cache arrive. Il y a déjà des choses qui existent, évidemment. Il y a Doctrine Cache, mais ça c'est très interne pour Doctrine. Il y a Teddy VM, euh, Stash, qui est un projet qui aussi fournit des back-ends de cache. Euh, voilà. Ça existe, mais on a une proposition dans Symfony Cache pour implémenter le standard PSR6 euh, de façon assez simple au début, et puis après, vous allez voir, ça s'est enrichi euh, de plein de choses, de plein de fonctionnalités euh, additionnelles. Alors 2017, 18, 19, trois années de plus, .env, .env qui arrive, là c'est parce qu'on commence à avoir, le, on réorganise les projets Symfony et on a Flex euh, qui arrive. Et Flex, on se dit, mais en fait on est dans l'époque des applications 12-factor, euh, donc c'est des applications qui doivent être configurables par variables d'environnement. Et on regarde les solutions existantes, et en l'occurrence il y a le truc que Laravel utilise aujourd'hui, qui est le vlucasphp.env, euh, Fabien regarde ce truc-là et dit que c'est trop lourd. C'est un, une librairie qui, couvre, qui a un domaine fonctionnel beaucoup trop lourd, beaucoup trop large, pour un composant qui va être essentiel, puisque c'est un des premiers composants que vous allez installer quand vous allez installer Symfony. Quand vous prenez un Symfony Skeleton le plus petit possible, il y a ce composant-là. Et donc on ne peut pas se permettre de mettre un truc trop lourd dans le squelette minimum. Ce n'est pas possible. Donc voilà. D'autres en arrive, d'autres en va arrive. Je ne vais pas vous faire l'historique de chacun des composants parce que ça prendrait trop de temps, on n'a pas le temps. Et pourtant, il y a une histoire derrière chacun des composants. L'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive euh, souvent et qui, on ne l'attend pas, fait une pull request en disant ah, composant lock, bon, ça fait plein d'applications que je fais dans lesquelles j'ai besoin d'un composant lock. Euh, j'ai pris le temps d'organiser tout ça sous la forme de quelques classes, quelques interfaces. C'est parti, je propose ça, et puis ensuite s'en suit une discussion jusqu'au moment où on dit « Ok, c'est bon, tout le monde a compris le sujet, on sait que c'est intéressant quand on en a besoin, on comprend le code aussi, on le merge. » Et voilà, un nouveau composant est né. Et ça, ça arrive plusieurs fois dans l'histoire. Alors il y a aussi des composants qui vont arriver parce qu'il y a des keynotes qui se préparent à des Symfony Code ou à des Symfony Live, ce genre de choses. C'est le Conference Driven Development. C'est une blague, mais ce n'en est pas vraiment une. Et vous pourrez en parler à plein de, de conférenciers. Je pense à Kevin, là, qui est en train de faire sa conférence cet après-midi. Kevin, ça fait plusieurs semaines qu'il bosse sur son Franken PHP, parce qu'il a la conférence. Et puis, il y a un sujet que Kevin va faire à la Symphonicon dans un mois, ici même, euh, sur un truc qu'il n'a pas encore écrit. Mais moi, je lui ai dit, ah, c'est un truc qui serait chouette, j'aimerais bien l'avoir dans Symphony." Je lui ai dit, du coup, on prend ton sujet, comme ça, tu nous feras le composant. C'est pas mal, non <rire> Mais je rigole, mais c'est quand même la réalité des choses. Le composant Mailer, c'est aussi Fabien qui se dit « bon, euh, Swift Mailer, c'est un projet euh, qu'il a récupéré, parce que c'est pas lui qui a créé le projet Swift Mailer. » Donc c'est le truc qu'on qu utilisait avant Symfony Mailer, hein, si vous ne si connaissez pas. Et ça date de, de PHP 5.1, euh, en gros, à peu près. Et, euh, et ce truc, euh, on Fabien l'a porté le plus loin possible dans le temps. Et puis en fait, à chaque fois qu'on ouvre ce code, ou qu'on ouvrait ce code, parce que maintenant on évite de l'ouvrir, euh, on pleure. On pleure parce que dans Swift Mailer, il y a un framework dans le framework. C'est-à-dire qu'un composant Mailer, ça a besoin euh, d'un système de queue. Parce que quand on envoie des mails, il faut les mettre en queue avant qu'ils partent pour de vrai, donc dans des, des storage. Donc voilà, il y a besoin d'un système d'injection de, euh, de, de dépendance. Parce que quand on a plein de choses à coordonner, plein de services, ben, il y a besoin d'un conteneur pour passer. Euh, pour configurer ce système un peu compliqué de gestion des mails, Il y a besoin, enfin voilà, je ne vais pas vous faire tout l'architecture de SwiftMailer, mais en l'ouvrant, on se dit, mon Dieu, euh, d'autant plus qu'on a déjà résolu ces problèmes-là. On a déjà un composant Messenger, un an après, vous voyez, il y a Messenger et après Mailer. On a déjà euh, l'injection de dépendance, on sait brancher des services, on sait réutiliser des composants. Donc à ce moment-là, on se dit, Fabien se dit, j'ai une conférence qui arrive, j'ai un sujet euh, qui est euh, celui des mails. Il faut réécrire ce truc, C'est pas possible. Et on va réutiliser les composants Symfony qui sont déjà prouvés, qui sont Messenger, qui sont aussi, et là, du coup, ça me permet de faire le lien avec un autre composant qu'on a introduit, euh, qui sont à créer. Parce qu'un mailer, ça a besoin de faire des appels HTTP pour, euh, bah pour envoyer des mails. Parce qu'aujourd'hui, pour envoyer des mails, on fait des calls API, euh, et donc on passe par un client HTTP. Et à ce moment-là, on est un peu embêté parce qu'on se dit, mais un client HTTP dans Symfony, lequel FileGetContents. C'est peut-être pas suffisant. Et donc on se dit, bah, il y a Guzzle. Sauf que l'expérience sur Guzzle, euh, elle n'est pas terrible dans le temps. Si vous avez suivi l'historique de Guzzle, il y a eu plusieurs versions majeures. Ils ont changé le nom du paquet, ils ont changé les namespace. Il y a eu Guzzle 3, 4, 5, 6 qui cassaient tout à chaque fois. Euh, on a tous un goût amer de cette expérience, de ces pratiques de développement liées à Geusel, et on se dit que ce n'est pas possible de lier l'écosystème Symphonie à ce morceau-là qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc on ne peut pas garantir quoi que ce soit en termes d'évolution future. Peut-être qu'ils ont appris, mais peut-être qu'on bah, n'en sait rien. Nous, on sait qu'on a des process, et on sait qu'on peut être fidèle à ces principes, puisque ça fait dix ans qu'on les suit et qu'on y arrive à peu près. Donc on se dit, voilà il va nous falloir un nouveau composant HTTP client, et c'est parti, c'est ce moment-là où j'ouvre mon IDE, que je fais plein de protos jusqu'au moment où je propose le composant, en 2019. Euh, voilà, en même temps que Symfony Mailer, quelque part, ou juste avant, puisque c'était avant la conférence de Paris où Fabien a parlé de Mailer. Voilà, je vais continuer, mais au passage, vous voyez, il y a toujours plein de librairies qui existent et qui font des choses comparables. Euh, aussi bien sur Messenger que HTTP Client, Mailer, évidemment, etc. Euh, voilà. Et donc, on arrive au temps euh, moderne. Euh, donc là, on est en 2020, 21, 22. Alors, 2020, Rate Limiter, euh, ça, c'est Wouter qui nous a fait un composant parce que euh, pour les logins, les gens demandaient régulièrement dans la couche de sécurité un système pour limiter le nombre de tentatives erronées de logins. Bon, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, Plutôt que de faire un sous-système du composant security, bah, ça se sortait sous forme de composant parce que le code était indépendant du système de sécurité. Runtime, ça c'est un composant assez particulier que j'ai créé pour répondre à des besoins de mainteneur. Je me suis dit, à l'époque, d'ailleurs c'est toujours le cas, euh, vous installez des projets Symfony et c'est euh, Flex qui vous met le code pour démarrer les applications. Donc vous avez un index.php et celui-ci il est dans votre application public slash index.php. Autrement dit, ce code-là, je ne peux pas le mettre à jour, moi, en tant que mainteneur. Moi, ce que je peux mettre à jour, ce que je peux publier avec une nouvelle version, c'est ce qui se trouve dans Vendor. Mais ce qui se trouve pas dans Vendor, c'est à vous. Et à aucun moment, je vais changer ce truc-là, je vais le patcher. Le problème, c'est que quand on vous donne une recette et que dans ce code, dans ce fichier index.php, il y a 10 lignes de code, et que ces 10 lignes de code, en fait, je veux les changer, bah, je peux pas. Donc, du coup, je me suis dit, comment faire pour que ce code-là, dont on a besoin aujourd'hui, euh, j'arrive à en déplacer le plus possible dans Vendor, dans un composant, pour que finalement, l'index.php contienne trois lignes, une si possible, en l'occurrence, il y en a trois, euh, et que ces trois lignes-là soient juste les petits pointeurs dont j'ai besoin ou dont vous avez besoin pour ensuite bénéficier du code générique. Et donc est né le composant Runtime, euh, voilà, pour cette raison-là, au début, et puis ensuite, évidemment, parce que ça permet aussi euh, d'ouvrir à une histoire qu'on entend dans la communauté et qu'on a du mal à concrétiser de façon euh, stable, alors là je veux dire en production, c'est des process PHP euh, à long, long running, donc à longue durée d'exécution. Vous savez, plutôt que d'avoir PHP qui s'allume, qui s'éteint à chaque requête, ce qui est son succès en grande partie aussi, hein, parce que ça nous permet de ne pas se soucier de la mémoire, c'est dire, bon, ok, il y a quand même des cas où on a besoin de réutiliser, ou ça serait bien plutôt de réutiliser euh, toutes les classes déjà chargées plusieurs fois, ou le kernel Symfony, ça sera encore mieux même, de même pas avoir à charger le kernel Symfony plusieurs fois, parce que lui, il ne change pas normalement d'une requête à l'autre, et de le réutiliser à très haute vitesse. Voilà, donc Runtime ouvre ses use cases, c'est ce, euh, ce dont va parler Kevin aussi, Sims, qu'il l'utilise, c'est une bonne nouvelle, euh, pour son FrankenPHP, et donc avoir du Symfony à haute performance. Bon, voilà, ça c'est une sur sur Runtime. Euh, HTML, Sanitizer, titre qui nous propose ça. Euh, Password Dasher, qui est une extraction refactorisation d'un composant existant. Donc ça, c'est aussi une autre raison pour créer des composants symphonies, c'est de se dire, en fait, il y a un composant, il, a, il est un peu trop gros. Et puis surtout, il y a un sous-namespace dans ce composant, en fait, ça serait bien que ce soit un composant indépendant. Et donc voilà, ça fait partie de, des réorganisations de code qu'on fait régulièrement. Il y a, des, il y a le princi les principes de packaging, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, qui nous disent, dans un composant, on doit mettre que des classes qui, font le même, qui, sont, qui couvrent le même domaine, c'est une évidence, hein. mais des fois, ce n'est pas évident de savoir à quel moment est-ce qu'on est qu on a en train de créer un truc trop gros qu'il faut le redécouper en deux. Et donc, voilà, ça arrive dans le temps régulièrement. Donc, password-hasher, c'est son histoire. Un, au début, c'était des classes dans Security euh, Core, je crois. Et le composant clock qui est arrivé euh, là, là, qui n'est pas encore publié, et qui recoupe le sujet d'hier d'Andreas Hegel, si vous l'avez vu, euh, qui a une cloque interface qui est un petit peu différente de la sienne, mais qui anticipe en fait la psr 1 euh, qui sera utilisée dès qu'elle sera publiée. Voilà, ça c'est une petite introduction, un petit fil chronologique. Euh, ce qui se passe quand on introduit un nouveau composant, c'est souvent que ça crée une controverse, et puis après, quand on regarde quelques années après, euh, la controverse, euh, elle n'est plus là. Parce que les composants ont prouvé leur intérêt, la communauté a compris que ça n'enlevait rien aux solutions existantes et que ça faisait que donner une alternative plutôt robuste, plutôt sérieuse pour couvrir un domaine fonctionnel, le cache ou n'importe quoi. Alors, je vous ai préparé des petits trucs quand même, un petit peu de donc cela, de sortir les pop corns ce genre de choses. Euh, C'est des petits extraits euh, que j'ai donc sur, sur certains composants de commentaires que les gens ont pu faire euh, sur les pull requests. Donc là, vous avez sur HTTP Client quelqu'un qui dit, et là c'est plutôt pour soutenir euh, la proposition, parce qu'au début elle était critiquée. Euh, la critique étant, mais il y a déjà Guzzle, pourquoi vous vous embêtez à faire ça Et donc quelqu'un qui dit, bien que Guzzle euh, soit le standard de facto, puisque c'est seul euh, la seule implémentation sérieuse qui existe, euh, Symfony ne contrôle pas les process de publication. Donc on ne peut pas garantir la qualité du code, ça je vous en ai parlé, sur, en termes de process. Il hein. euh, y, y a les PSR. PSR-7, PSR-18, 17 15 etc., euh, qui sont censés répondre à la problématique de « Ah, j'ai besoin d'un mailer qui a besoin d'un client HTTP, bah, pas compliqué, tu codes contre l'abstraction » plutôt que de coder contre un client particulier. C'est ça la promesse des abstractions. Hein. Sauf que en fait, la promesse des abstractions s'arrête très, très vite. Elle s'arrête très vite le jour où vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est dire « Je require Symfony Mailer et j'envoie des mails ». Et à un moment, c'est Ah non, non, non, attendez, il faut maintenant que vous choisissiez une, une implémentation d'une abstraction que vous allez brancher avec Mailer, parce que bon, c'est ça la promesse. Et ensuite, euh, vous pourrez commencer à l'utiliser. Ça fait beaucoup trop d'étapes en termes d'expérience de développement. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les SDK, Mailer, on peut considérer que c'en est un, mais tous les SDK euh, Microsoft, Amazon, etc., même s'ils codent contre une abstraction, ils ont un Require, la jolie PSR qui va bien. Ils ont aussi un Require de Guzzle ou de Symfony HTTP Client aujourd'hui. Parce qu'ils veulent un truc qui marche out of the box. Ils veulent un truc, vous l'installez, ça marche. point. Ça envoie des clients, des calls, HTTP. Donc c'est comme ça que dans nos dossiers vendeurs, on se retrouve avec plein de choses différentes qui font la même chose, parce que chacun des SDK a décidé que ouais, c'est bien les abstractions, mais à un moment il faut que ça marche. quoi. Tout simplement. Euh, donc voilà, donc du coup il y a quand même ce sujet-là et le, il faut que ça marche en tant que symphonie. Je, je vous ai parlé de l'impact de symphonie tout à l'heure. Euh, on ne peut pas, avec l'impact que symphonie a, imposer une solution qui pourrait créer des problèmes chez des millions de personnes à la fois. C'est pas possible. Il y a une responsabilité à un moment à pousser des choses euh, sur lesquelles on pourra dire mince, euh, on ne pourra pas dire ou plutôt on ne reprochera pas d'avoir poussé quelque chose qui deviendra problématique ou qui pourrait devenir problématique euh, dans l'avenir. Et puis après, il y a aussi ça. Il y a aussi un commentaire de Ryan qui dit après avoir joué avec ce nouveau composant, cette nouvelle request pour une journée entière, euh, c'est trop bien, j'adore. Et ça, c'est chouette. D'une part, qu'il ait pris le temps de faire ça, et d'autre part, d'avoir une proposition différente. Guzzle, c'est une façon de faire un client HTTP, Symfony HTTP client, c'est une autre façon de faire. Et juste le fait d'avoir deux façons de faire différentes euh, avec des niveaux de qualité quand même comparables, ben, ça permet d'avoir une discussion sur euh, comment ça pourrait être encore amélioré éventuellement, ou comment... Euh, enfin, vous n'êtes pas forcé de suivre la préférence de la solution. Vous avez le choix de vos préférences. Et ça aussi, c'est très important. C'est très important de pouvoir discuter euh, des choses, de les comparer aussi. Et vous allez voir, sur le composant suivant, euh, ça va être le cas. Alors, aujourd'hui, Guzzle euh, a, est toujours le même, est toujours aussi téléchargé, est toujours aussi utilisé. Tant mieux il, est, il a beaucoup appris de ses expériences passées en termes de backward de, enfin de rétrocompatibilité, ce genre de choses. Donc c'est en gros très stable et ça n'a pas vocation à bouger maintenant. Euh, le client HTTP, lui, ben je crois que les gens aiment bien, euh, aiment bien son, sa façon, enfin son API. Euh, je vois Jordi de Composer qui dit ah c'est trop bien dans Packagist on l'utilise et ça fait de la synchrone sans qu'on s'en rende compte. Euh, bah, ça me fait plaisir de voir ça, mais je suis content qu'il y ait cette proposition sur la table pour cette raison-là. Et le client euh, HTTP de Symfony, donc là, quand je dis de Symfony, c'est pour dire éventuellement on serait dans un univers fermé. Ce n'est pas le cas du tout, euh, puisque en fait vous pouvez l'utiliser avec la PSR qui va bien, ou avec HTTP plug, qui est une abstraction que beaucoup de monde utilise, euh, qui a été créée avant un PSR 18 pour... Euh, bah, en gros prototypé psr 18 Ça gère aussi les promesses. Donc, en fait, avec une API euh, native qui est déjà asynchrone, il y a quand même une autre façon de faire de l'asynchrone qui est en se basant sur les promesses. C'est un style que vous pouvez euh, préférer et vous pouvez aussi utiliser ça avec ça. Donc voilà, ça fait du coup qu'il y a vraiment le choix. Euh, chacun peut choisir son, sa couleur préférée dans, ce, dans, ce, dans cette façon de faire. Et je trouve que c'est important d'avoir ça sur la table. Alors, autre composant qui crée la polémique euh, qu'on introduit avec Grégoire Pinot à l'époque, c'est le composant UID. Alors, le composant UID il arrive dans un univers où il y a déjà un truc qui s'appelle Ramsey UUID, qui est le truc que tout le monde utilise euh, quand on veut faire des UUID et avoir des petits objets pour représenter ces UUID. Il y a deux façons de faire hein, des UUID. Soit vous utilisez une librairie qui rappe ça avec des objets, donc Ramsey UUID à l'époque, soit vous utilisez euh, l'extension UUID, qui, elle, fournit des petites fonctions, qui génèrent des chaînes de caractères, ce pas des objets, et là, on est très, très, très pragmatique, on n'a pas d'abstraction, de concept, d'objet, ce genre de bidule, on a des chaînes de caractères, on les manipule, on se les passe à gauche, à droite, et ça marche très bien aussi dans plein de cas, et il y a des tas de gens qui font ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est le point de départ du composant, parce qu'avec Grégoire, on se dit, en fait, cette extension, euh, bah, c'est pas mal du tout, c'est une approche tout à fait valable. son seul problème, c'est qu'il faut qu'elle soit installée. Donc, ce n'est pas portable. Quand on écrit un code open source, on ne peut pas se baser sur l'extension, en disant, ah il faut que tu aies l'extension installée. Souvent, c'est le fait d'avoir une extension en prérequis, c'est bloquant pour un projet open source qui, lui, veut être installable sans complexité additionnelle. Et donc, du coup, on écrit un polyfile à l'époque. Voilà, donc ça, des polyphiles, on a déjà toute une collection, et on crée un petit polyphile, et du coup, que vous ayez ou pas l'extension, les fonctions fonctionnent. Ça, c'est les polyphiles. Et puis là-dessus, on se dit, bah, en fait, maintenant, par-dessus les polyphiles, on va faire une petite librairie objet qui va juste wrapper tout ça, cette, fonction, cette extension UID, ces fonctions, dans des objets pour ceux qui veulent faire de l'orienté objet pour représenter ces value objects. Et voilà, le composant est né. C'est tout simple. Le composant est très simple. Et j'insiste là-dessus parce que, en fait, c'est aussi le contrepoint de Ramsey UID à l'époque. Moi, j'ouvre pas trop le code parce que quand je m'approche de ce truc-là, je trouve ça beaucoup trop compliqué. Et donc, du coup, en fait, la proposition, c'est pas euh, exactement ça. C'est un commentaire qui dit quels sont les bénéfices, les bénéfices par rapport à Ramsay UID. Euh, c'est peut-être un peu plus simple. En fait, c'est pas un peu plus simple, c'est beaucoup plus simple. Symfony UID, en termes de code, c'est beaucoup plus simple. Euh, c'est pas comme si Ramsay UID est trop complexe. Bah si, Ramsay UID, c'est super complexe. Ramsay UID, vous pouvez changer les méthodes de calcul pour générer les UID, vous pouvez changer la façon dont les nombres aléatoires sont générés, vous pouvez changer la façon dont le temps est compté, parce qu'il y a des timestamps, il y a des adapteurs en tous les sens, il y a une infrastructure, une architecture incroyable pour générer des petites chaînes de caractères. Et du coup, si il y a beaucoup de complexité, qui peut être utile euh, si vous avez besoin de contrôler des UID de façon très précise, parce qu'il y a des cas d'usage des UID où vous voulez vraiment maîtriser ce que vous mettez dans cette chaîne de caractères, parce qu'il y, y a des bits là-dedans qui peuvent valoir, avoir du sens pour vous. Mais si vous n'avez pas ces use cases là vous êtes en train de prendre un marteau pour écraser une mouche, quoi. Ou on est dans la loi de Déméter, ou ce genre de choses. C'est trop lourd pour le besoin commun. Et du coup, c'est l'ambition de Symfony UID à l'époque, c'est de dire, OK, on veut un truc qui fait le job, et point final, et qui marche en 95% des cas. Et si vous êtes dans les 5% qui restent, bah, il y a la librairie qui existe, elle est super, elle est super bien maintenue. Utilisez-la. Voilà. Donc ça fait une autre proposition, mais ça crée la polémique quand même. Et puis ça crée la polémique avec des phrases comme ça. Et là, on entre dans le subjectif, et il y a des choses qui sont implicites, je trouve, dans ces messages, en tout cas, qui suggèrent des intentions néfastes euh, de la part de Symphonie. Comme si Symphonie était un cerveau avec une ambition de contrôler le monde. Euh, ce n'est pas le cas. Symfony, c'est un projet euh, auquel les gens contribuent. Et c'est tout. Donc là, euh, j'aimerais que Symfony pousse un écosystème plus divers, plus accueillant, euh, que ça embrasse la coopération. Moi aussi. Et je crois qu'on joue notre rôle là-dedans. Mais que Symfony n'utilise pas sa popularité pour s'approprier des choses. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Tout est open source, personne ne s'approprie qui que ce soit. Euh, créer de la friction, bah oui, mais ça c'est le principe d'avancer, de faire des choses. On crée des discussions et c'est bien la discussion. Voilà, donc du coup, c'est ces frictions-là qui sont difficiles à gérer en tant que mainteneur. Alors après, j'aime bien faire un petit, une petite rétrospective là-dessus. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Ramsey UID est encore très utilisé, tant mieux. Euh, QID a proposé un truc qui s'appelle des ULID qui sont aussi une alternative aux UID et qui sont très pratiques. Qu'il y a les UID V6, les 7 8 qui arrivent. Il faudrait fasse un talk sur ce sujet pour vous dire de quoi on parle si vous ne savez pas. Mais voilà, c'est des choses qui sont utiles. C'est bien intégré à Symfony avec des factories. Et puis, il y a un truc qui s'est passé il y a 2-3 semaines, c'est que Ramsey Identifier euh, est né. Donc, Ramsey a créé une nouvelle librairie qui se veut être le successeur de Symfony de Ramsey UID dans lequel il simplifie son code et il rajoute des ulides. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on lui a ouvert une porte. Il était tout seul euh, sur un sujet, Symfony l'a déstabilisé, et du coup, il a pu avancer. Parce que Symfony lui a montré qu'on pouvait faire les choses différemment et que ça apportait un bénéfice, et du coup, il s'est dit, je vais me bouger, plutôt que de m'asseoir sur mon statu quo, je suis forcé, je suis challengé. Et je pense que c'est aussi hyper important et intéressant comme mouvement. Voilà, je vais passer donc le composant clock, qui est le tout dernier. Euh, ça, c'est pour vous dire que sur Twitter, euh, il y a des gens très visibles euh, qui font des commentaires comme ça. C'est toujours gênant. Donc là, il accuse les frameworks, Laravel et Symfony implicitement, de faire de l'impérialisme. Je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Symfony, c'est open source. Symfony, les gens y contribuent. Euh, donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'envisager qu'il y a un projet hégémoniques de la part de framework qui ne sont que des agrégations de contributions. Euh, donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est compliqué. Alors Après, il y a toute une discussion qui est super intéressante, qui s'ensuit, dans laquelle il dit « Ah, mais je voulais attaquer personne ». Et je pense qu'il est sincère quand il dit ça. Le, la difficulté, c'est que quelque part, le mal est fait. C'est « Je tape d'abord, et ensuite j'écoute ». Et c'est une attitude sur Twitter qui est compliquée à, à gérer. Donc c'est aussi pour ça que, que je fais le talk. Alors là, sur le même sujet, c'est Franck, qui nous dit que ça l'a rendu triste de voir Symfony créer un nouveau composant clock. Il dit qu'il euh, il souffre du syndrome du « pas inventé ici euh, » avec euh, une appropriation euh, de sujet. Et là, ça m'embête. Ça m'embête parce que vous... c'est une petite blague, mais vous allez voir anecdote, c'est que Franck fait la même chose. Franck, il a FlySystem et il a des composants dans la ligue PHP, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce vendeur, dans laquelle il y a des composants qui font la même chose que les composants symphonies et qui ont été introduits euh, quelques années après les composants symphonies. Il y a un truc qui détecte le type mime d'un fichier et il y a un, il y a un composant symphonie mime. Donc, Franck, tu nous accuses d'un truc et tu fais la même chose. Et bien, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, tu vas me répondre, Franck, si tu es dans la salle ou si tu m'entends, tu vas me dire en fait, non, ça ne fait pas la même chose. Il y a des différences. Et moi, je veux dire, moi aussi, il y a des différences entre Guzzle et HTTP client. Il y a aussi des différences entre UID et UUID. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un truc intéressant qui se passe. Et du coup, les détails comptent. Et c'est ça qui est très important dans cette histoire, c'est de dire, voilà, on a le droit de faire les choses différemment et de les envisager différemment. Il n'y a pas de problème d'appropriation, ce genre de choses. Alors Après, il y a Taylor qui arrive là-dessus. Parce que comme Taylor, il est un peu mis dans la discussion, euh, dit, voilà, bah, c'est pas compliqué, moi, je n'ai pas regardé le code, je n'ai pas discuté avec qui que ce soit de Symfony, mais je me dis, c'est un truc super trivial, c'est vrai, un composant clock, vous avez vu l'interface hier, il y a une méthode, l'implémentation, c'est une ligne. Euh, et quand il y a des problèmes, on n'a pas envie d'embêter qui que ce soit qui n'est pas dans les process Symfony avec les process Symfony. Tout simplement. Donc du coup, puisque c'est simple, on ne s'embête pas, on crée un composant Symfony. Il y a un bénéfice qui est ma motivation pour créer le composant, C'est pas Taylor qui le dit ici, c'est moi aujourd'hui, euh, c'est dire que Symfony étant très visible, en publiant un nouveau composant Symfony sur le, sur le sujet clock, ça permet de dire à des tas de gens, hey, vous avez un truc à apprendre, si vous n'avez pas ce que c'est que le concept d'un service de clock, maintenant vous allez peut-être avoir l'opportunité de le découvrir et de vous en servir. Et ça, je me dis, ça peut rendre service à des tas de projets. C'était ma motivation, mais il y en a sûrement d'autres aussi euh, de votre côté, d'autres intérêts. Alors, dans Symfony, il y a des principes on peut pas, auxquels on ne peut pas déroger parce que c'est les valeurs du projet et on y tient. On y tient tous collectivement. Il y a la cortine qui est en charge de les mettre en place, de s'assurer qu'ils vont rester vrais dans le temps. Alors, principe de publication à date prédictible, tous les six mois, boum, nouvelle version. Principe du monorepository, ça nous permet de coordonner 60 euh, repositories, 60 packages en même temps, et c'est très important pour moderniser le code, parce que si j'ai un repository à moderniser pour passer à PHP 8, euh, bah, c'est facile, c'est une pull request. Si j'ai 60 auteurs différents de projets différents que j'ai mis dans les requires de Symfony que je dois moderniser, c'est juste impossible. Euh, c'est la promesse de rétrocompatibilité, compatibilité c'est la promesse de Compatibilité avant, la traduction n'est pas facile. Euh, de compatibilité avant, là c'est de dire que Symfony 4.4, même si on l'a publié il y a trois ans, ça tourne aussi en PHP 8.2, qui n'est pas encore publié, et toutes les versions intermédiaires. Donc ça, c'est la promesse de, de compatibilité avant avec les prochaines versions de PHP. C'est une politique de dépréciation qui permet de passer facilement d'une mineure d'une majeure à une autre. C'est une courting qui s'assure que tout ça euh, fonctionne bien. C'est des process de sécurité. C'est des espaces accueillants, des espaces de contribution accueillants. Et ça, c'est pas facile à créer. Je, peux vous, je vous promets qu'accueillir les contributions, c'est compliqué. Parce que tout le monde vient, tout le monde se fait critiquer quand il propose quelque chose, c'est le principe. Hein. Et c'est compliqué émotionnellement de gérer tout ça. Euh, à la fois de donner un commentaire de façon constructive sans que l'autre le prenne mal, et puis de ne pas prendre mal des commentaires qui sont constructifs, mais comme c'est est notre travail, on y tient, on n'a pas envie d'être mis en cause. Voilà. Donc ça crée, vous savez ça, hein, je pense que beaucoup de gens... Ont, sont freinés à la contribution aussi à cause de ça, euh, Symfony essaye de créer des espaces accueillants. C'est une care team qui s'occupe justement du code de conduite et du respect euh, du code de conduite de, au sein des conférences et aussi en ligne. Et puis c'est aussi, ça c'est une, une petite anecdote, mais pas tant que ça, c'est une intégration continue qui n'est pas, pas ennuyante, qui ne nous embête pas, qui ne casse pas les pieds en fait. Il y a des projets auxquels je contribue, hors Symfony, et quand je contribue, je passe plein de temps à faire des allers-retours avec l'intégration continue, parce que c'est rouge pour des broutilles, et dans Symfony, on essaie de ne pas mettre ce genre de barrière dans les pattes des gens. Alors Je vous raconte tout ça, quand j'ai présenté cette compte une précédente fois, les gens m'ont dit « Ah, mais ça, ce slide, c'est en fait un speech de vente pour Symfony. » En fait, ce n'est pas ça. Moi, je suis de l'autre côté de l'écran. Moi, je suis du côté du mainteneur. Et du côté du mainteneur, je me dis, tous ces trucs-là, c'est des choses auxquelles je tiens et j'ai envie que ce soit des promesses concrètes. Et pour que ce soit des promesses concrètes, il faut qu'à un moment, euh, j'ai le contrôle sur le code. Et je dis « je », je parle du projet symphonique quand je dis ce jeu-là. Ce c'est moi en tant que roue euh, de ce mécanisme. Et là, je sais que c'est difficile, que c'est un engagement permanent et que du coup, la seule façon de faire, c'est d'avoir euh, les mains sur le code, en tout cas. Euh, voilà. Donc, d'un exemple de choses qu'on coordonne dans 200 repositories, c'est ce PHP supérieur ou égal, et non pas chapeau égal. Ceci voulant dire que vous pouvez utiliser la librairie en question avec n'importe quelle version supérieure à PHP 8.1, y compris PHP 12. Euh, et là, il y a des gens qui font « Ouais, mais c'est pas vrai, ça ne marchera pas avec PHP 12. » Et je rappelle cette petite phrase dans la licence qui dit « Le logiciel est fourni tel quel, sans aucune garantie, sans d'aucune sorte, inclus, mais pas limité à... Euh, l'adéquation à un besoin quelconque. Alors moi, je vous rajouterais, alors vous n'attendez pas à ce que ça marche, ce logiciel. Et en particulier, ne vous attendez pas à ce que ça marche dans le futur. Imaginez, si qui que ce soit s'engageait à ça, il faut être fou pour promettre ça. Donc personne ne promet ça. Cette chose n'est pas une promesse que ça va marcher dans le futur. Cette chose est la possibilité pour vous d'essayer de vérifier que ça marche, de voir si ça marche dans le futur. Et ça, je veux vous permettre de le faire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Avoir cette conversation avec 12 vendeurs, 12 auteurs différents, c'est impossible. Et je dis 12, ça serait plutôt 200. Un autre truc, moderniser le code. Là, vous voyez, sur 12 mois, on a 2000 pull requests en un an, dont 900, presque la moitié, qui sont des mineurs. Les mineurs, c'est des choses qui sont de ce genre-là. Parce que ça, on ne change pas les fonctionnalités du projet, mais on rajoute des return types, on modernise le code. Et ça, on peut le faire dans une pull request sur 200 projets en même temps. Imaginez la coordination qu'il faudrait avoir si on devait faire ça sur Guzzle, parce qu'on a mis Guzzle en dépendance, sur etc. etc. etc. C'est juste impossible. Euh, voilà, alors du coup, il euh, y a des petits principes théoriques. Vous connaissez Solide pour l'orienter objet, vous en avez entendu parler au moins. Il y a aussi des principes pour le packaging, pour définir qu'est-ce que c'est qu'un package. Il y en a six, et il y en a trois qui m'intéressent ici particulièrement, c'est le subset des les principes de couplage, il y a un principe qui dit que les dépendances entre paquets doivent être acycliques. Un paquet A qui dépend d'un paquet B, ce paquet B ne doit pas dépendre du paquet A. D'accord Ça paraît évident, C'est pas le cas dans tous les trucs, doctrine common dépend de doctrine persistance qui dépend de doctrine common. Ils savent que c'est le bazar, il y a des raisons historiques à ça, mais ils savent que ça doit pas rester dans cet état-là. Euh, ça peut arriver. Quand on prend un vendeur, il peut dépendre de Symfony, et quand on est Symfony, c'est embêtant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on... c'est compliqué. Euh... Par exemple, PHP Unit, à un moment, utilisait Symfony YAML, et donc quand on utilisait un projet Symfony, qu'utilisait PHP Unit, qui qu'utilisait Symfony YAML, bah, ça ne marchait pas, parce que l'un demandait la version A, et l'autre la version B, et du coup, il y avait un problème. Le principe des dépendances stables, ça, ça dit que euh, vous devriez pouvoir... Euh, modifier les dépendances si euh, elles sont plus... enfin, elles ont une stabilité moindre que le truc que vous voulez euh, créer. Donc, si je crée un composant Symfony, ce composant Symfony, au début, quand il est jeune, il va évoluer, évidemment. Et s'il évolue, et que la librairie sur laquelle il se base évolue elle aussi, ou a besoin d'évoluer plutôt pour satisfaire les besoins du nouveau composant, eh bien, il, le principe dit, choisissez des dépendances que vous allez pouvoir modifié, sur laquelle vous allez pouvoir avoir un impact. Et ce n'est pas toujours le cas quand on prend des dépendances d'auteurs qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils ont leur euh, vision de, de ce projet, et ce n'est pas parce que Symfony a des besoins tout d'un coup en disant ah, « j'utilise ton truc, du coup ton truc, j'aimerais bien le tordre un petit peu comme ça ». Il n'y a aucune raison qu'il accepte. Et donc ces discussions-là peuvent créer aussi beaucoup de frictions. Et donc c'est une raison pour ne pas adopter une dépendance. Et la troisième raison, c'est une dépendance de stabilité. Ça dit qu'un composant euh, doit être construit sur des dépendances plus stables que lui. C'est une évidence, mais si vous voulez créer un composant stable, hors de question le construire sur des dépendances moins stables que lui-même. C'est une évidence, mais ça reste quelque chose d'important. Alors, si vous regardez dans les vendeurs de Symfony, est-ce que ça s'applique bah, Pour Doctrine, par exemple, c'est compliqué. Doctrine, c'est une dépendance qui crée des problèmes. Parce que Doctrine, ils ont des process de release qui sont différents, qu'ils ont des, des, des cycles de modernité qui sont différents. Et du coup, euh, bah, ça crée des problèmes. Maintenant, on ne va pas refaire Doctrine, c'est juste une tâche incroyable. Donc, on accepte les conséquences de ça. Et je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu, voir que c'est fini. Voilà, donc du coup, il y a plein de vendeurs. Euh, ceux de Symfony qui sont dans les recettes ou dans le vendeur officiel, euh, c'est des choses qu'on a sélectionnées, qu'on a cherry -piqué, euh, pour être assez stables. Et du coup, euh, que vous pouvez utiliser aussi, parce que c'est une raison pour créer des nouveaux, Symfony, des nouveaux composants de Symphony, c'est de dire lesquels je dois choisir dans l'écosystème, bah peut-être ceux de Symfony, au moins, vous avez quelques garanties. Voilà, J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'avais des slides récapitulatifs pour enfoncer les points, mais je crois que je les ai quand même tous fait passer euh, là. Je vous remercie. Euh, si vous avez des questions, je crois qu'on n'a pas trop le temps, mais je suis disponible tout au long de la conférence pour euh, discuter avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup.